Bonjour, je m'appelle Eli et aujourd'hui j'aimerais vous parler de création de site web. Vous soyez un professionnel ou un marketeur, vous avez peut-être besoin de site web pour développer votre activité sur internet. Aujourd'hui, sur le marché, il y a plusieurs plateformes qui permettent de faire cela. Mais nous, nous vous proposons la plateforme Builderol. Pourquoi Parce que cette plateforme vous donne accès à plusieurs outils qui, plus tard, vont vous aider réellement à développer votre business en ligne. Et donc, plus vous progressez, plus vous grandissez ou votre business grandit, vous aurez besoin de tous ces outils ou de quelques besoins de ces outils pour euh, rajouter à, aux fonctionnalités de votre site web. C'est pourquoi nous vous recommandons cette, euh, cette plateforme. Alors, comment faire pour, avoir, pour accéder à cette plateforme Pour ce faire, je vous, je vous recommande de cliquer sur le bouton euh, de cette vidéo qui est en bas de cette vidéo ou dans, dans le lien qui est dans la description. Et vous serez dirigé sur une page comme celle-ci, d'accord Vous serez dirigé sur cette page-là. Et sur cette page, on vous explique étape par étape comment est-ce que vous pouvez créer votre compte gratuit pour commencer à utiliser la plateforme. Donc, pour ce faire, vous allez rentrer votre nom et vous mettez votre prénom. Ok. Vous mettez une adresse mail là. Okay. Ensuite créez votre mot de passe. Donc on va, mettre, on va créer un mot de passe. Copiez ce mot de passe parce que il vous sera peut-être redemandé pour vous connecter à votre compte. Okay. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton Avoir mon accès gratuit. Et vous serez dirigé sur cette page là. Ici, on vous explique euh, dans la vidéo. Je vous invite à, à regarder cette vidéo. On vous explique comment est-ce que vous allez paramétrer votre compte que une fois que, euh, une fois, une fois que vous, vous y avez accès. Donc pour accéder à votre compte gratuit que vous venez de créer, tout ce que vous avez fait, c'est de cliquer sur le bouton. Ici, on vous redemande de nouveau votre adresse email. Donc l'adresse email qu'on vient d'utiliser pour créer euh, notre. Notre, notre compte et notre mot de passe et on se logue sur le compte donc là maintenant que vous êtes connecté au compte vous choisissez votre pays hein, si vous êtes en France vous cliquez sur France hein, et votre compte est créé maintenant vous avez accès à, ça c'est une vidéo, une autre vidéo de présentation de la plateforme elle-même, et euh, et on vous explique étape par étape. Si vous utilisez, si vous suivez la procédure qu'on vient de vous montrer, euh, et, et que vous avez des questions, tout ce que vous avez à faire c'est de nous envoyer un message et nous allons vous aider euh, progressivement à utiliser, à tirer le meilleur de cette plateforme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.